ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de décrire. Allô, qui va là, je te prie Alors, je vais m'appeler Mickaël. Mickaël, tu as été informé que ce, cette conversation téléphonique serait enregistrée. Tu l'as réservée individuellement, tu ne fais pas encore partie de nos VIP et tu as bénéficié d'une réduction de 50 euros au titre que tu as accepté qu'elle soit enregistrée. Oui, oui, Oui, je, je suis bien au courant de l'enregistrement de cette conversation et j'y consens. Vas-y. Alors, euh, pour te faire une brève présentation de ma personne, alors je m'appelle Michael, euh, j'ai 29 ans, euh, j'habite Paris, euh, je suis d'origine subsaharienne et je suis euh, dans la catégorie euh, socio-professionnelle, on va dire CSP ⁇ où j'exerce le métier de consultant avec un peu de bagage, donc qui fait que euh, euh, sur l'échelle sociale, euh, je correspond à la catégorie vague qui s'appelle CSP ⁇ Mmh. Si je t'appelle Excuse-moi excuse de te remettre en... Non pas en place Mais en perspective euh, 29 ans consultant euh, T'es un cadre moyen enfin, C'est CSP+, à un moment Faut pas exagérer non plus euh, CSP+, ça devrait être la toute, toute, toute fin De la courbe de Gauss euh, 29 ans consultant, t'es dans la classe moyenne Moyenne supérieure Bah oui, enfin euh, oui, oui. oui, ben, c'est les, les, les, un terme les... un peu générique. Euh, d'accord, d'accord, moi bon, admettons ça n'a j'imagine aucune importance pour la, oui, ben, la raison pour laquelle tu m'appelles. Ok, interruption inutile. Allons-y. <rire> Alors si je t'appelle, c'est pour euh, te faire part d'un problème euh, concernant donc, mes rencontres avec les femmes, donc un problème assez courant. Donc, euh, disons pour faire simple que, comme je te précisais en préambule dans ma présentation, que je suis d'origine subsaharienne. Mais c'est-à-dire, okay. euh, c'est-à-dire, Félix, euh, vous êtes noir, mais noir, noir, noir ou noir euh, un peu, un peu blanc, quoi. Noir, noir. Noir, noir, complètement noir. C'est ça. Attends, faut que je retourne dans ma la cuisine. Hein. Euh, T'es trop jeune pour connaître ce sketch de Muriel Robin, toi. Euh, euh... J'ai connu un peu Muriel Robin. Oui, mais ce que... sketch, ça te dit rien, Félix. Non. Vous êtes noir, noir, noir. Oui, bon, d'accord. J'avais bien l'impression que je parlais dans le vent. Ok, très bien. Vas-y. Alors, euh, disons que pour faire simple, euh, que je ne correspond pas vraiment à l'inconscient collectif féminin. Bah, de plus en concerne. plus. Euh, oui, effectivement. Oui, enfin, excuse-moi, Coco, c'est beaucoup plus facile d'être noir. Euh... À, à, à physique équivalent, les moches restent moches, les beaux restent beaux. C'est beaucoup plus facile d'être noir bogos gosse en 2020 euh, que noir bogos gosse dans les années 70 en France, comme l'était par exemple mon père. Euh, Il ouais, faut arrêter de jeûner deux minutes. <rire> non mais c'était en fait, c'était pour justement, je n'étais pas en train de me plaindre de ma condition. Ah, bon, pardon, on a mal en compris. Fait pour, pour faire un parallèle, c'est-à-dire qu'en fait de par euh, cet inconscient collectif qui tend à généraliser sur l'homme noir, en fait, moi, mon problème, c'est que je me suis singularisé euh, de, par, euh, de par plein de choses, de par ma façon de me vêtir, de ma façon de m'exprimer, de, de mes euh, fréquentations, de mes, euh, de mes sources de passion, en fait, je me suis un peu singularisé. Et comme je ne correspond pas à cet inconscient collectif de l'homme noir... Ah, t'es un noir qui joue pas veut en basket c'est ça. Voilà. Ok, il y a un film comme, qui s'appelle comme ça d'ailleurs, je crois, ou un livre, je ne sais plus. Et donc en fait, euh, m'étant singulariser. Disons que en fait, je, je suis un peu coincé dans une, dans une niche. Oui, t'es je... trop blanc, es trop blanc pour les noirs et t'es trop noir pour les blancs. Exactement. Ah oui, bah, bah tu parles, à, tu parles à un connaisseur. Voilà. En fait, voilà. Euh, d'un côté, en fait, euh, je suis assigné à résidence à vie qu'on va dire, parce que parce que je suis noir, donc on présuppose de part, il euh, suffit d'ouvrir un peu le journal, les faits divers, etc., pour, euh, pour attacher tout un univers de voilà de, de choses un peu péjoratives. Donc avant même d'avoir euh, pris le temps de faire ma connaissance, on va présupposer que voilà, j'ai pas j'ai pas une vie très attrayante. Oui, que tu vends des châtaignes à Porte de la Chapelle, quoi. C'est ça, c'est ça. Ou de l'autre côté, en fait, euh, de côté, en fait euh, pour peu que la personne creuse un peu, elle va voir que je ne correspond pas non plus à la conscience collective du noir un peu jovial, tu sais, un peu bon vivant, euh, rigolo. Euh, oui, le noir euh, à, superficiel. La à la michel Leb. Enfin, c'est aussi une référence euh, que tu dois pas avoir. Celle-là, je la connais par ah. contre. la connais. Ok, pas. avec les narines. C'est ça. C'est celle-là, d'ailleurs, elle est ressortie euh, ces derniers temps tu sais, avec les débats sur euh, peut-on rire de tout, etc., où on disait que, justement, ça, aujourd'hui, c'était interdit. Quoi. Oui, oui, mais c'est comme le, le, le sketch de, des inconnus sur les bico, euh, bijoux, Monsieur vincent. <rire> <rire> ça, ça serait, euh, ou sur les juifs, d'ailleurs, le, le, quand ils imitent le, le, les chiffres et les lettres. Vas-y, je te la fais à 500. Vous voyez, tout ça, c'est, évidemment, aujourd'hui, ça n'est plus drôle du tout. D'ailleurs, ni toi ni moi ne trouvons ça drôle. Hein. N'est-ce pas Tiens, d'ailleurs, on a été coupé, c'est ça y est. Ouais. WhatsApp censure, dès que j'ai prononcé le mot juif, WhatsApp a fait bip bip, tu vois, c'est parce qu'on est sur écoute. <rire> <rire> on est sur écoute du CRIF et, de, et, des, et des différentes organisations ah, des SOS Racisme, comme ça. ouais, t'as vu euh, Bah écoute, euh, oui, alors... Euh, donc, euh, ok. Ah, bon, que ma question, bon, bon, bon. Oui Alors, bon, quelle est ta question, répondre à alors, ma question, c'est euh, finalement, quel est le champ des possibles qui s'offre à moi euh, dans un univers de rencontre, euh, sachant que je suis, euh, je suis un peu cantonné à la portion co congrue, si tu Ça, veux. Je comprends pas. T'es euh, bon, subsaharien ou t'es cantonné Je <rire> suis subsaharien. <rire> enfin, bref. Ah, C'était pour dire, euh, voilà, comme je suis un peu, peu cantonné à la portion congrue, euh, congrue des. Euh, de l'univers des rencontres, en fait, quel est le champ des possibles qui s'offre à moi Non, non, ah, tu te trompes. À... Non, non, tu te trompes. Tu te trompes, tu te trompes. Tu n'es pas du tout cantonné à la portion Congo de l'univers des rencontres. Euh, si tu maîtrises les... Tu t'exprimes parfaitement. Tu n'as aucun accent. C'est ce que j'avais d'ailleurs conseillé à un de tes, dire, à un de tes cousins, c'est un peu raciste, mais enfin, j'ai un client noir très gentil, comme ça, qui s'appelle Cédric depuis des années, et un jour, il m'a dit, putain, je me sens toujours différent, qu'est-ce que je dois faire Et je lui avais dit, perds ton accent, parce qu'il est camerounais, et il parle avec un accent camerounais très prononcé, et euh, j'avais dit, écoute, au risque de te choquer... Euh, la première chose que tu devrais faire, c'est perdre ton accent parce qu'en fait, c'est ultra discriminant et les gens ne l'avoueront jamais. Ils diront tous qu'ils ne l'entendent pas ou, ou que c'est indifférent, etc. Mais en réalité, ils parlaient vraiment comme ça. Enfin, c'était complètement excluant, en fait. Et, et le, la, la clé du changement, en fait, pour qu'une situation se décristallise et bouge et se recristallise sur autre chose, c'est-à-dire, en gros, pour que ça change, il faut toujours admettre une chose... Et ce que j'ai mis en avant dans tous mes... J'ai deux... deux programmes pour changer, euh, qui ne te concernent pas, donc j'y fais référence simplement pour la forme et pour la technique. J'en ai un sur la timidité, mais tu ne m'as pas du tout l'air de souffrir de ce problème-là, et j'en ai un pour vivre de ses passions, et c'est pas non plus ta demande. Simplement, je dis que pour passer d'un état A à un état B, la clé, c'est d'accepter que l'ordre des priorités soit fixé par quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais ce que l'on considère ou ce que l'on juge soi-même comme prioritaire qui est notre problème prioritaire d'accord donc quand tu t'es quand tu estimes que entre ta situation actuelle et ton but souhaité ce qui t'en empêche ce qui, ce qui t'en prive c'est euh, mettons par exemple euh, je sais pas euh, euh, que tu es trop gros d'accord c'est très eh ben, si je fais un sondage objectif auprès de gens n'ont pas d'intérêt à te mentir et que je trouve un moyen de leur extorquer la vérité tu verras que 9 fois sur 10 ce n'est pas ce qu'ils mentionneront donc je prends l'exemple du poids mais encore une fois je pourrais en prendre un, un autre total on est on n'est pas séparé de ce qui nous de ce qui nous nous manque parce que l'on croit il y a effectivement quelque chose qui nous en sépare mais ça n'est jamais ce qu'on croit et il faut toujours faire confiance à quelqu'un de qualifié et de neutre, c'est à dire qui ne nous veut ni bien ni mal Hein, attention aux gens qui vous, qui vous aiment trop, comme disait Pierre-Louis dans « La femme et le pantin », il y a deux catégories de gens à éviter, c'est ceux qui vous aiment trop et ceux qui vous aiment pas. Puisque dans tous les cas, ils ne vous disent pas la vérité. Ceux qui vous aiment trop disent ce que vous voulez entendre, et ce que, ce qui, ceux qui ne vous aiment pas disent ce qui va vous faire souffrir. Il faut demander à des gens comme moi, par exemple, qui sont neutres. Moi, je n'ai rien pour toi ou contre toi. Je n'ai pas d'intérêt à te beurrer l'arrêt, et je n'ai pas d'intérêt non plus à te faire mal. Donc il faut demander à des, à des observateurs neutres et surtout pas bienveillants, c'est ça le piège, ni bien ni malveillants, il faut demander à des observateurs qui n'ont pas d'intérêt à être bienveillants ou malveillants, de mmh. nous dire ce qui a leur avis et ce qui nous, nous retient, nous brime, nous bride, non pardon, pas nous brime, nous bride, et nous euh, sépare de ce que l'on aime ou de ce que l'on désire. Et c'est quelque chose que mon mentor euh, récemment disparu, Jean-Laurent Cochet, a fait avec plusieurs euh, acteurs euh, connus, euh, notamment je crois que c'était euh, Michel Larocque, à qui le premier truc qu'il a... Enfin, la légende dit qu'un des, un des premiers conseils qu'il lui a donné avant de parler interprétation, c'était refais-toi, refais euh, fais-toi faire le nez. Parce que ça va être très compliqué euh, dans la carrière, euh, vu comment les gens jugent, etc. Et donc, euh, évidemment, elle l'a très mal pris euh, pendant longtemps. Pourquoi Parce que... Le le, la, la vie des autres enfin le, le jour où ce jugement extérieur te tombe dessus par surprise c'est tellement pas ce que tu attends qu'en réalité tu es soit déçu soit énervé donc euh, en partant de ça un petit coucou à notre cher chaton follower à tort et à travers qui apparemment se perd quand je fais des quand je prends des virages quand je prends des trajectoires courbes pour traiter les sujets je n'ai pas changé de sujet voilà, bisous, euh, donc partant de ce principe-là, euh, ce qui te sépare euh, de l'état où tu, de la condition, de la vision de toi-même que tu souhaites avoir, c'est certainement pas ta couleur, je, je ne triche que très peu en disant ça, parce que t'appelons sur WhatsApp pour que le son soit meilleur pour les chatons, je vois ta photo, et t'es beau gosse, donc euh, vraiment, je t'assure que tu fais fausse route. Voilà, en fait, pour pour euh, je suis un peu ton contenu euh, depuis plusieurs années. Euh, J'ai assisté à deux ou trois séminaires, mais j'en ai j'en ai téléchargé pas mal. Le dernier en date tu m'a mis une petite gifle de réalisme, c'était euh, le séminaire sur ruptures. notamment euh, toute la partie où tu développes sur le barbarisme et le fait que à notre corps défendant, quand, quand bien même on essaierait de ne pas l'être, c'était eux qui, euh, en finalité, de par leur masse et leur nombre, avaient Raison. Oui, oui, c'est le, le postulat de ce livre génial, Les Barbares, dont je ne remercierai jamais assez l'auteur. On reconnaît un bon livre à ce que même quand l'auteur essaie de le refaire, il n'y arrive pas. Voilà. Donc là, il a essayé de le refaire dix ans plus tard, il n'y est pas arrivé. Euh, le, en fait, c'est de partir du principe que tu ne peux pas gagner. Et c'est le, le fleuve va tout emporter sur ce... La, la crue du fleuve va tout emporter. Qu'est-ce que tu sauves C'est ça. Moi, en fait, moi, moi je ne suis pas en train de me plaindre, justement, comme on disait tout à l'heure, de ne pas pouvoir rencontrer des femmes. C'est de ne pas pouvoir rencontrer les femmes qui me plaisent et, et qui m'attirent, si tu veux. Mais personne ne peut. J'imagine bien. Jamais aucun, je aucun homme ne plaît aux femmes qui lui plaisent. Puisque par définition, on n'est pas... À, à, à portée de main, enfin à, à, à, à courte distance, je ne trouve plus mes mots parce que avec le confinement, je ne parle plus beaucoup. Euh, quand on est en présence, au contact de gens qui nous plaisent, euh, notre attitude est altérée. Elle n'est pas naturelle. Ben non, par définition même. Mmh. Si, si... Ça marche mieux en général quand on s'en fout un peu. Mais bien sûr. Dans une enceinte close, s'il y a une personne qui est à qui est le, la caricature de ton genre, c'est-à-dire ce qu'on appelle ton, ton stéréotype ou ton archétype, jusqu'à son départ, je dis bien jusqu'à son départ, voire jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon au bout de la rue, tu n'es pas toi-même. Oui. On est bien d'accord. Ouais, on essaie d'en faire un peu trop. Euh... Trop ou pas assez Il vaut mieux en faire trop ouais. d'ailleurs que pas assez, toujours. Parce que comme c'est pas le discernement qui les étouffe, si t'en fais pas assez et que tu attends, euh, euh, attends une extra-lucide euh, qui repère ta singularité, euh, tu, tu, tu seras mort du Covid avant. Ben c'est justement là où je me faisais la réflexion, c'est à quel point dois-je mettre de l'eau dans mon vin et accepter de, de devenir un barbare si Par exemple, pour prendre un exemple tout, tout bête. Hein donc cet été je, je vais sur mes 30 ans donc j'avais prévu de m'acheter euh, comme je sais que tu aimes bien les montres une Cartier de chez Tank. Enfin, ouais, vite, chez fait, vite fait, vite fait, vite fait. Non je... non, j'aime bien les montres. Euh, j'ai j'ai j'ai j'ai une curiosité sociologique pour qui possède quoi et qui et à quel âge et quel intérêt ça présente, et, et les montres ne font pas partie des objets qui me font fantasmer. J'en ai eu 3-4 comme ça, vite fait, quasiment toutes revendues, sauf, sauf, sauf une. Euh, J'étais plus curieux, à la limite, de qui porte quoi, dans quel but, et quelle maison, c'est-à-dire quelle manufacture, euh, Charlie, quelle image, pourquoi, etc. Donc j'avais d'ailleurs fait un article très, très spontané, que j'avais torché en une heure, comme ça, qui s'appelait « Montres de luxe, qui porte quoi Qui porte quelle marque ?» mmh. Et qui à ce jour est un des plus lus de mon blog, omninfluence.com, et qui me vaut toutes les semaines encore des commentaires de lecteurs totalement externes à notre univers, c'est-à-dire pas des chatons, mais des, justement des aficionados de montres, qui soit insulte l'article en disant mais comment osez-vous blablabla, blablabla machin, soit au contraire le vénère en disant oh j'y avais jamais pensé. Donc oui j'ai un intérêt pour les montres on va dire de doigts, de, de, de, de, de, de citadins euh, qui, a, qui, qui, a, qui a compris le, le, le symbole du, du bijou masculin, mais pas j'en suis ni un collectionneur ni, Bien, ni je... Quoi. Ouais non non pas du tout, j'ai d'autres geek... geek... geekeries que, que celle-ci. J'ai vite arrêté parce que moi-même, je me suis rendu compte que ça ne me procurait pas de, de plaisir particulier. J'ai acheté ma, ma première Rolex à ton âge, d'ailleurs à 30 ans. Euh, je l'ai revendu 3-4 ans après et je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas et que finalement, euh, euh, je ne ressentais rien et que le jugement des gens, en plus, était complètement bidon parce que... Je me rappelle, un jour, au début, j'étais tout content. J'avais demandé à une meuf comment elle trouvait ma montre. Et puis elle l'avait regardée comme ça. C'était une Oyster de 68. Parce que bon, je ne voulais pas faire dans l'archétype le, dans le, dans de la Submariner ou de la GMT Master. Et euh, crème et or et argent. Voilà. Euh, et, et donc de loin, comme ça, elle avait dit Oh, ouais, c'est vintage, c'est mignon. Puis après, elle l'avait rapproché de son visage, elle avait vu, écrit Rolex en petit, elle a fait « Ah ouais, la classe <rire> !» C'est là où je voulais revenir. Ça m'avait blasé et je crois que de là était née l'idée de la vendre, en fait. C'est là où je voulais revenir. Je me disais que finalement, moi, je, moi, si je suis comme toi, je suis plus un esthète. En ce qui concerne les mondes, c'est plus l'esthétique qui me parle que les, les mouvements, les complications et toute la grille gri qui va derrière, quoi. Euh, et donc je me disais, je me faisais la réflexion, mais après, c'est, tu vas peut-être me recadrer là-dessus, mais c'était, moi je suis plus attiré par la que de chez Cartier, donc je te disais, mais... Oui, c'est une valeur sûre. Oui, pour étendre, par exemple, disons, mon, mon champ des possibles dans l'univers des rencontres, pourquoi ne pas devenir un pur barbare et acheter, par exemple, je te disais, une Submariner ou une Oyster perpetual qui, même si elle ne m'attire pas, dans l'inconscient collectif euh, de tout le monde, accroche à quelque chose si tu veux. Oui, mais euh, deux, deux, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle, et je te la conseille d'ailleurs, et je la conseille à tous nos auditeurs, quand je dis une vidéo, c'est un abus de langage, ouais. c'est une un étude de cas. donc c'est pas vraiment une vidéo, c'est une conversation téléphonique enregistrée, qui s'appelait euh, « Faut-il devenir une caricature ?» pour séduire ou pour plaire, quelque chose comme ça. Ça doit remonter à 2-3 ans maintenant. Je t'invite à... J'essaierai d'en mettre le lien en description si j'y pense. Au cas où j'oublie, je vous invite à le préciser en commentaire, le, le lien, et puis je l'épinglerai en, en commentaire numéro 1. Donc je t'encourage à la consulter. Et puis, euh, deuxième élément de réponse, euh, bah, euh, le modèle que tu, que tu cites, là, la tank de quartier, euh, me semble la reversible ou pas Enfin, dans, dans les deux cas... Dans les deux cas, ça me semble, tout, ça me semble équivalent en termes d'inconscient collectif. C'est-à-dire que ce sont des, des modèles qui ont eu un succès tellement soutenu et depuis tellement euh, longtemps que euh, tu en tireras, euh, à mon avis, euh, les, mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes bénéfices. Quoi. Si, euh, si l'idée est que ça parle au premier venu, à la première venue, et surtout que ça augmente ta valeur perçue, euh, je pense que l'objectif sera atteint avec ces deux modèles indifféremment. Allô. Ah, ça a coupé. Tu m'as perdu à quel à quel à quel moment Allô. On est de nouveau sur écoute par le Crif. Allô, allô. <rire> tu m'as Tu m'as perdu à quel moment Au moment où tu parlais de la valeur perçue. Bon, bah tu donc j'avais fini. Je te disais que la tank, comme l'autre, sont des modèles icon iconiques, comme j'aurais dit sur mon feu site internet objet iconique, icône. Donc ce sont deux objets iconiques qui euh, sont pas loin l'un de l'autre en termes de, re de, de, de, de reconnaissance. quoi. Une, une quartier, même un non amateur de montres, l'a déjà vu et reconnaît là un objet de valeur. Voilà, si c'est ça ton, ta crainte. Mmh. D'accord dans ouais, l'idée en fait, ouais, en fait générale, c'était à quel point faut-il, est-ce euh, que j'abaisse euh, mon, mon niveau de barbarisme pour pour correspondre, bah, pour être catégorisé d'abord, qu'on le veuille ou non. Euh, si on n'est pas catégorisé, on ne correspond à rien du tout. Pour être catégorisé d'abord et surtout pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une surface de, de rencontre plus étendue. Bah, ma réponse va être. En fait, en fait c'est pas mon. C'est oui. ma nature profonde d'être comme ça, si tu veux, donc ça me dégoûterait un peu de, de jouer un rôle où je devrais... ouais, euh, ouais je comprends. Tu, tu, tu remarqueras tu remarqueras que c'est une préoccupation très masculine, au sens où on n'a jamais entendu une femme euh, avoir la, le, le même doute euh, par rapport à une Chanel J12 ou à un sac Hermès on n'a on a jamais, jamais vu, jamais entendu ou on n'a jamais euh, a été porté à la connaissance de quiconque une femme qui aurait un débat avec elle-même ou a fortiori avec un, avec un expert sur le, le, le, le symbole social que projette son sac Hermès ou sa montre Chanel. Jamais. C'est typiquement masculin <rire> déjà. Euh, ben ensuite, c'est très noble à toi. C'est une, une préoccupation qui, est, qui, par définition, est noble, puisqu'elle est au-dessus de la préoccupation du, du, du médiocre, c'est-à-dire de l'ignard. Mais comme dirait mon cher Alexandre, coach YouTube, qui en ce moment est plein de préoccupations lui aussi, même si c'est pas les mêmes, euh, il, te dirait, euh, il me dirait euh, « Stéphane, c'est très beau, mais euh, ça n'impressionne ça que toi. » Donc, en fait, ta, ta, ta, ta démarche n'impressionne que toi, moi, et peut-être 0,5% de nos auditeurs, l'immense majorité comprenant qu'il y a un sujet, mais n'ayant aucune idée de quoi on parle. Ouais. Pour la plupart des gens, le, le, la manufacture, c'est-à-dire ce qu'on appelle grossièrement la marque, c'est euh, une espèce d'image stable, un rang, une valeur de qualité, et puis c'est tout. Et c'est quelque chose que de toute façon, ils n'ont pas, ils n'auront pas, et, et à la limite, ta préoccupation leur est euh, complètement étrangère, quoi. C'est-à-dire que, au final, euh, vraiment, vraiment, je te le dis avec, en, toute, en toute amitié, parce que tu m'as l'air d'être un garçon fort sympathique et fort euh, cultivé, nuancé, qu'avec une, une part de F, euh, bah, tu dois avoir 28% comme moi, non à peu près, oui. Ouais, voilà, bah, ça s'entend tout de suite. Je crois que j'avais fait ouais, 73H, euh, 27F. Voilà, F. Bah, ça s'entend. Euh, on, euh, on a les mêmes euh, valeurs en ordre de grandeur. Euh, sauf que tu es plus noir. Euh, <rire> <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire Oui, euh, ça n'impressionne que toi, et on ne t'en saura jamais gré. On ne t'en saura oui. jamais gré. S'aura jamais gré. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Donc le problème, c'est que à avoir comme ça des, euh, comme dirait Mélenchon, des pudeurs de gazelle, c'est-à-dire des préoccupations euh, nuancées, éthiques, euh, qui vont au-delà de la classe euh, telle qu'elle est reconnue par le plus grand nombre. À un moment, tu te déconnectes de, si tu veux, de ce qui fait la valeur de, de ce qui fait ta valeur auprès des gens, en fait. Donc, je vais, en, en français euh, courant, voire vulgaire. Je résumerai ça, hein, tu encules les mouches. Ouais. C'est tellement au-dessus de, des considérations. Ah oui, oui, oui. La masse que... Ah mais complètement. Complètement, complètement, complètement. On ne te reprochera jamais, quoi qu'on en dise. Et quoi qu'en disent les frustrés et, euh, et soi-disant euh, les femmes euh, qui auraient soi-disant fait le tour de la question, on ne te, on ne te reprochera jamais, jamais, jamais l'accumulation d'objets euh, euh, iconiques et désirables et statutaires. Jamais. D'accord. J'ai jamais entendu une femme dire euh, « vraiment, ce mec-là, euh, j'ai dû le bloquer ». Euh, tellement euh, sa Porsche était le modèle euh, Tellement il avait une, une, une 911 euh, 900... Attends c'est quoi la dernière c'est une, une 911, 991.2 noire euh, hyper stéréotypée Tellement il avait euh, une, une Rolex stéréotypée euh, Tellement il mettait des costumes sombres stéréotypés avec des chemises blanches stéréotypées Et tellement il se comportait comme un mec stéréotypé Non, ça, ça c'est... Tu vois Jamais. Mmh. D'accord. Elles vont toujours feindre un détachement par rapport au matériel, mais euh, sauter sur l'opportunité de l'acquérir, tu vois. Ou d'en de, ou profiter, enfin plus que de l'acquérir, parce qu'en général elles ne l'acquiert pas, mais sauter sur l'opportunité d'en bénéficier. D'accord. Je me rappelle par exemple mon ex, que, enfin là, quand je dis mon ex, sachez que c'est celle avec laquelle je suis resté le, le plus longtemps. Euh, je me rappelle elle avait toujours un souverain mépris pour les mecs qui avaient des Ferrari. Bon, moi, j'avais acheté ma petite Porsche tranquillou, euh, le modèle qui me faisait rêver quand j'étais gamin, voilà, en me foutant totalement du du, du, du, du symbole ou pas. Euh, on m'a d'ailleurs... Euh... J'ai lu un commentaire d'ailleurs récemment en disant eh, c'est de la merde, euh, Bon, je pourrais très bien avoir euh, une 911, hein, <rire> tu vois mais si je l'avais et que je le disais, on dirait qu'il se la pète. Quand je l'ai pas, on dit qu'il se la pète, et quand je l'ai, on dit qu'il se la pète. Donc en fait, je me la pète dans tous les sens. Donc bon, bref. Et, et euh, donc, mon ex faisait semblant de comprendre ma démarche et d'apprécier, etc. On, est, on, a, on, est, on a fait le. On est parti en Écosse ensemble, en Italie ensemble, aux Pays-Bas ensemble, en Allemagne ensemble. Enfin, on a fait quasiment tous les pays frontaliers de la, de la, de la France dans, dans ma vieille Porsche Cabriolet. Et puis, elle, elle, soi-disant, elle trouvait les, les, les, les, les, les Ferrari récentes, vraiment le comble du mauvais goût, etc. Et euh, quelques mois après notre séparation, peut-être 6 ou 9 mois après notre séparation en 2014, euh, Facebook, me. alors maintenant l'algorithme s'est arrêté, mais à l'époque... Euh, au vu de, de notre nombre d'années de relations, Facebook me ne, ne, ne remontait tout le temps son profil. Et, et à un moment, j'ai vu sa couverture, pas, pas sa photo de profil, mais la, la photo de, de couverture, la, la bande, le, la, la bon, première photo sais. en haut, euh, c'était elle dans une Ferrari jaune. La, me, la, même, personne, la même personne qui me répétait jusqu'à plus soif que c'était le compte de la vulgarité. Donc voilà le rôle, si tu veux, euh, <rire> voilà le rôle des objets de luxe euh, sur l'éternel féminin euh, quand ceux-ci sont à la fois iconiques et statutaires. Parce qu'il y a des choses iconiques et pas statutaires. Il hein faut, faut, faut que ce soit les deux en fait. Je sais pas, le, le, le, le, le, le téléphone à cadran orange avec le, le cadran rond euh, qui tourne et qui fait clic-clic, c'est -clic, iconique, mais c'est pas statutaire. Ouais. Il faut les deux, en fait. Et la réalité, c'est que en, en t'écartant euh, de l'objet de, de, de, de euh, qui, qui, qui recueille tous les suffrages, tu n'impressionnes que toi. Mais Après, moi, moi c'est mon choix. Hein. Moi, je n'ai quasiment jamais cédé à, à l'appât euh, de, de l'objet qui recueille tous les suffrages. Je n'ai quasiment jamais... Ah, Peut-être même jamais tout court, d'ailleurs, je dis quasiment par précaution oratoire. Euh, je n'ai jamais cédé à la facilité euh, de l'objet attrape-con attrape et attrape-con, mais encore une fois, ça dans la vie quotidienne, ça n'impressionne fondamentalement que moi. On ne t'en saura jamais gré. Ouais, je, je, je me suis astreint à ne pas le faire, mais si tu veux, euh, de par mes observations, euh, dans la vie de tous les jours, dans le réel, euh, ça marche. Oui, je sais, mais c'est ce que je te dis oui, <laughs> c'est ça c'est comme, comme le type qui ne profite pas d'une fin de soirée trop arrosée où la femme lui fait comprendre en maugréant des invitations peu claires qu'elle est qu'elle est malléable et disponible et qu'elle n'a pas envie de dormir toute seule et par élégance, alors qu'il n'y a aucun témoin ni rien par élégance et par, par, par, par éthique et par tout ce qu'il veut il l'a il il s'évade, euh, enfin il se refuse euh, cour avec courtoisie. Et le lendemain, comme on l'a vu, euh, vu dans une, dans le comme on l'a vu dans un exemple récent dans la playlist euh, euh, vue dans la presse, dans ma playlist de vidéos d'actualité, dans le meilleur des cas, elle ne lui adresse plus jamais la parole. Dans le pire des cas, elle le poursuit pour viol. Ça, ça m'est arrivé. Euh... Oui, Je jeune, mais, euh, oui, mais à moi aussi, euh... mais à tout le monde en fait, tous les mecs qui ont un peu le choix, ça nous est tous arrivé. Moi bon, ça m'est arrivé avec une fille qui s'appelait Zelda, j'avais une, une de mes meilleures amies, voire ma meilleure amie qui habitait à Barcelone. Attends, nous sommes coupés par un autre chaton, pardonne-moi. Tu es toujours là Oui. On a été coupés par un autre appel. Est-ce qu'on t'entend toujours Parle. Oui, je... je voilà. Donc, une, une amie comme ça, euh, enfin, ma meilleure amie de l'époque à Barcelone me présente une copine qui s'était mise une murge et qui était ultra, ultra euh, décidée à, à, à, à ce qu'on ait une aventure. Et j'ai jugé que, franchement, pour une rencontre et pour une première fois, elle était trop murgée et que ça n'était pas drôle et que ça n'était pas, pas beau et pas, que ça ne se faisait pas comme ça. Euh, euh, du lendemain et toutes les fois suivantes, elle m'a systématiquement évité, quoi. Elle ne m'a plus jamais parlé. Alors que n'importe quel <rire> porcin <n> <rire> lui aurait glissé les mains partout, quoi. Mais n'importe qui. Enfin, 99% des hommes. Bah, ça m'est arrivé, je te dis ça, parce que ça m'est arrivé aussi en 2012, et en fait, elle a accepté mon invitation euh, Facebook, donc pour amitié, seulement il y a quelques mois, donc huit euh, ans après. Et entre-temps, à l'école, on était encore en école de commerce, ou quoi, elle ne m'a plus jamais adressé la parole, ni adressé un regard. Oui. Alors que ça portait d'un bon sentiment, si tu veux. Oui, et comme dirait Alexandre, coach YouTube, Stéphane, ça n'impressionne que toi. Le, le barbare de base... Il y a pelouse, il y a match. C'est <rire> Ouais, d'accord. Je, je, c'est pour ça, en fait, je te disais que c'était ma, ma dernière gifle de réalisme. C'était ça. C'était euh, le fait que le, le barbare, euh, finalement, ait euh, raison, en dernier lieu. Et, euh, mon, mon, moi, le, mon problème, c'est pas, comme je te disais pour la troisième fois, c'est pas le souci de rencontrer... Une femme, mais c'est plutôt les femmes qui sont en mesure de me plaire. Et pour qui j'aurais pas d'aidant finalement au bout de quelques semaines, quelques mois de relation. Ouais, enfin, si c'est pas quelques mois, ça sera quelques années. Hein. C'est ça. Mais or, euh, je te disais, de par mon apparence et l'inconscient collectif qui s'y euh, rapproche, c'est ce que j'attire euh, spontanément. Ah, ouais, je comprends bien. Je, je, et on va résumer ça ainsi. Moins tu as confiance en toi, plus tu as besoin d'objets qui augmentent ta valeur perçue. Plus tu gagnes en confiance en toi, plus tu peux t'en dispenser. D'accord. D'accord. C'est ce que j'appelle dans le séminaire Logique des Femmes, c'est ce que j'appelle l'intérêt de la lingerie et de la valeur perçue. Oui. Quand, quand un, un, un, les hommes ne comprennent jamais comment la, la lingerie de, de qualité et de marque, ça peut être aussi cher. La perla et compagnie. Je me rappelle, j'avais parlé avec un chauffeur de taxi un jour qui disait qu'il avait, euh, il avait euh, escorté une cliente toute la journée, lui avait donné genre je sais pas, 500 balles ou un truc comme ça, et qu'il avait dû l'attendre devant les boutiques, et, euh, et qu'à un moment, il lui avait dit ⁇ Ah, j'ai trouvé un ensemble et tout ⁇ et il, il était là, mais c'était genre deux pièces qui pesaient 20 grammes, et euh, ça coûtait genre 600 balles. quoi et en fait, et ce qu'il avait du mal à entendre, alors bon, il n'était pas non plus forcément ouvert à une explication, mais ce qu'il avait du mal à entendre, c'est que, le, que ce soit visible ou invisible, à la limite, n'est pas, pas le sujet. La, la lingerie, la bijouterie, l'horlogerie, euh, les soins du corps, euh, les accessoires et les chaussures sont la structure métallique, c'est-à-dire l'exosquelette, un peu comme la structure de la tour Eiffel, sur laquelle se construit le bâtiment, l'édifice de l'ego, de l'orgueil et de la confiance en soi c'est comme ça que ça se construit après ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça tient tout le reste de la vie mais il est très difficile de s'en passer à un moment ou à un autre ce sont des pilotis un exosquelette en pilotis sur lequel l'édifice se, se prend sa forme et après, en gagnant en expérience et en acceptant le fatalisme et le tragique de la vie, tu t'en te, tu tu, tu défais. Pas tout d'un coup, mais euh, progressivement. C'est pour ça que la plupart, par exemple, alors les hommes, ils n'ont pas de, pas de question de bijouterie, hormis l'horlogerie, mais la plupart des hommes que j'ai connus qui avaient un fort intérêt pour le vêtement, à un moment, l'ont dépassé. Et, euh, et finalement, euh, c'est une préoccupation non pas inutile, puisqu'ils en ont gardé, on va dire, les bases qui permettent d'éviter les grosses erreurs et euh, finalement à peu de frais et avec très peu d'efforts d'être de, déjà dans les 10% mieux habillés de, de, dans l'inconscient collectif. Mais euh, on n'y on on, on y associe plus du tout, on n'y investit plus du tout l'intérêt, le temps et la connaissance qu'on qu y investit à une époque. D'accord. Oui, d'ailleurs, j'avais connu ton site à l'époque via les relookings que tu faisais. Hein. C'est le but du, du visible et de l'invisible. Et ce n'est pas parce que c'est invisible que le prix n'a plus de signification, au contraire. L'invisible cher, ce sont les, les pilotis et les fondations en du meilleur acier, du meilleur métal, tu vois, du en titane. D'accord. Quand, quand, quand J'avais même lu, cette, lu une confirmation de cette théorie dans un bouquin qui n'avait strictement rien à voir, je crois, je, je crois me souvenir que c'était dans une, une salle d'attente de dentiste ou je ne sais pas quoi, je lisais un magazine tout, tout naze, où une coach, une énième coach en développement personnel, euh, conseillait à, un, à une femme pour, un, pour l'aider le, le, à préparer sa négociation salariale, elle lui conseillait de s'offrir un bracelet hors de prix. En disant euh, l'idée que euh, vous deviez le justifier sera votre meilleur support mental. Et c'est exact. Et c'est presque. D'abord, c'est ce que je pense. Donc comme quoi on n'est pas toujours en désaccord sur tout. Et ensuite, c'est presque le, un des conseils que je donnais dans l'atelier, qui s'appelait, que j'ai donné pendant 10 ans en vrai, hein, euh, pas euh, téléchargement internet, un vrai face-à-face -face que j'appelais « dream job », où je préparais les gens à, à la recherche d'emploi et à l'entretien d'embauche, et je leur disais euh, le me la meilleure façon de, euh, que, la, que la proposition salariale qu'on vous fasse euh, soit en, en, votre, en votre honneur et en votre faveur, vous soit favorable, c'est que on devine que votre salaire actuel soit important, parce qu'on ne, ne vous fera jamais une proposition plus basse que votre salaire actuel. À moins que vous sortiez d'une faute professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc tout, tout ce qui va participer à, ta, à la hausse de ta valeur perçue est fondamentalement bon. Mais en même temps, le coût à payer de cette opération de triche et de, de marketing mensonger, le coût à payer, c'est l'imposture. C'est savoir au fond qu'on est une imposture. Et que, ces et que ces objets ne nous, ne nous plaisent pas et ne nous intéressent pas. Oui. Moi, c'est ce qui, ce qui m'a blasé, d'ailleurs, et qui m'a finalement fait euh, arrêter les, les relookings. Euh, à 99%, j'ai arrêté. Enfin, même quasiment à 100, d'ailleurs. Euh, c'était, on va dire 99%, c'était le, le fait que quel que soit... La, la la précision, la recherche ou le, le goût que je mettais dans dans, dans dans les achats que je suggérais, que je conseillais aux clients, même en leur évitant les trucs trop trop téléphonés et trop trop trop, vul, trop vulgairement euh, archétypaux et barbares, euh, fondamentalement, je me rendais toujours je compte un jour ou l'autre, c'est-à-dire le, le jour même ou ou la, la fois suivante, qu'en fait fondamentalement, il n'avait aucun intérêt pour, pour, pour ces trucs-là, qui n'étaient que des, des frusques. Et ça se voyait à la façon dont il les traitait, tu vois. Je me souviens de cet, de cet exemple de ce type, que j'ai évidemment jamais revu. Et euh, donc, il y avait, c'était en 2000, il y plus de 10 ans, dans les années 2007-2008. Et je me rappelle à l'époque que j'aimais bien le directeur de création de d'Yves Saint-Laurent, dont j'ai oublié le nom. Et euh, c'était très, très... C'est je pense, non Pardon c'était pas Eddie Slimane ou... Non, non, euh, non Slimane c'était en face, c'était chez Dior Homme. Bon bref, enfin j'aimais bien, et puis c'était de bon goût, euh, c'était très, très élégant et tout. Donc euh, de, quand, quand le budget le permettait, on allait prendre non pas euh, beaucoup de pièces, mais une pièce ou deux chez Yves Saint Laurent. Et euh, dans la boutique euh, qui se trouve à, à Saint-Sulpice, euh, à Paris, euh, à, dans le 6ème. Dans le, dans le sixième. 6ème sixième. Et devant l'église en fait. Euh, et et et je me rappelle un jour que que il y avait finalement euh, bonne surprise plus de pièces que d'habitude qui qui convenaient à ce garçon-là. Il avait la, le, le bon le bon format, le, le bon patronage, la bonne morphologie. Donc on en avait pris qu'à quatre ou cinq. Et euh, puis je m'étais occupé de l'autre. Et à un moment je les vois, je me retourne, je les vois euh, euh, déambuler dans la rue là à côté de l'autre. Et j'en je vois un avec ses sacs. Et l'autre, les mains vides. Je me dis, attends, mais il y a, qu est, qu est, qu est, où sont passés les vêtements donc, Je vois qu'il a, il a... Enfin, je vois pas, parce qu'il était habillé en noir. Il avait un sac à dos noir, de petite taille, donc qui se fondait. Et je lui dis, mais euh, il y a un problème. En fait, tu as, as oublié tes vêtements. Vite, vite, dépêche-toi. On ne sait jamais, quoi. Et en fait, là, il me, il, il me montre qu'il a un sac à dos. Et c'était tellement étonnant que j'ai mis plusieurs secondes à lui dire « Mais je ne suis pas en train de te parler de ton sac à dos, je suis en train de te parler de ce qu'on vient d'acheter. Tu viens de dépenser une somme à quatre chiffres. Euh, va vite les récupérer avant qu'il y ait méprise, qu'un qu autre client les, les, les prenne ou quoi. » et en fait, il, me, il, me ouvre, il ouvre son sac à dos et pendant que je m'occupais de son binôme, de, de l'autre client, il avait en ah, réalité ouais. sorti les vêtements neufs des sacs, ouais. il avait jeté les sacs, ou passons sur le gaspillage, à la limite, peu importe, ça n'intéresse que moi, et n'impressionne que moi. Donc, il avait tout jeté, il avait tout mis en boule, genre 1500 euros ou 2000 euros de vêtements, il avait tout foutu en boule dans un mini sac à dos. Et en fait, cette scène-là était révélatrice du rapport aux objets de 98 ou 19% de mes clients pour qui ça n'avait aucun intérêt, et le but était simplement de d'emprunter temporairement la peau d'un personnage qu'il n'était pas, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, c'est le, le contraire d'être aligné, comme disait Cochet, c'est le personnage d'un pas de peau, on rentre pas dans sa peau, c'est lui qui rentre dans la nôtre. Donc en fait, il s'achetait des peaux temporaires visant à jouer des gens qui ne sont pas. Et, et, et, et cet épisode de, du truc en boule jeté dans un coin, m'est arrivé si souvent qu'en fait ça m'a fait mal au cœur ça m'a fait, fait mal tout court d'ailleurs, même pas que au cœur, ça m'a fait mal partout parce que je, je me déchirais, je me fatiguais et pendant des années on a traversé tout Paris dans les quatre, dans les quatre directions, nord-est, sud-ouest, pour arriver non pas à faire du correct mais à vraiment trouver la pièce unique, singulière, différente, qualitative, qui allait les, les, les faire sortir du lot par le haut, tu vois. Ouais. Parce que leur mettre une, une chemise claire et une veste sombre, tout le monde peut le faire, c'est facile. Ouais. Leur trouver la pièce de créateur, blablabla, bla, bla, bla, ça nécessitait de commencer à 10h du matin, de courir partout et de terminer à 19h éreinté en ayant pris 14 taxis, 18 Vélib, etc. etc. Et, et, et très souvent, ils m'ont fait le coup d'oublier leurs affaires. Je suis désolé, moi, quand je dépense une somme à quatre chiffres, je n'oublie pas mes affaires, ça n'existe pas. Ah oui, je, je, je, je les attache à mes poignets, c est, c est Voilà. Voilà. Bah, eux, ils les oubliaient, euh, ou ils, ils les mélangeaient, ou un jour, il y en a un, il a pris le mauvais truc, je sais pas quoi, la vendeuse a hésité, donc il, a, il, a, il s'est retrouvé avec le mauvais article, il s'en est même pas rendu compte, euh, il, les, il les foutait en boule, il les... Enfin, et, et en fait, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi <rire> Je donnais un peu de la... enfin, Excuse-moi d'être franc, mais de la confiture à des cochons, quoi. Ouais. Enfin, euh, ouais, je, je, je, vois, je vois où tu veux en venir. Donc, finalement, euh, les barbares gagnent, les cochons gagnent, et la crue du fleuve emportera tout. C'est à toi de sauvegarder les domaines où tu ne supportes pas la barbarie parce que c'est ton dada, et c'est ton passe-temps, et c'est ce, tu... ce, ce vers quoi tu tends, et c'est ce, ce avec, avec, avec quoi tu ne t'ennuies pas, et c'est ce avec quoi tu peux passer des heures. D'accord. Tout le reste, je te suggère, pour être pragmatique, de céder un peu à la barbarie, d'aller vers des choses qui, qui parlent pour toi. Mais la, la tank parlera pour toi, hein. c'est connu la tank. D'accord. Il y, a une dizaine, il y a une dizaine de montres connues dans le monde de luxe, la Tank en fait partie. D'accord. Dès que tu rentres dans de la portugaise ou autre chose, c'est déjà un peu plus pour les connaisseurs. Mais la Tank, la Tank, sans problème. D'accord. Très bien. Bah, écoute, ça répond à ma question. Il n'y a, a pas de... Enfin, je ne je, je, je t'appelais pas pour avoir... Euh... Euh, avoir un coup de boost optimiste où tu me disais que tu tirais bien, etc. C'était pour avoir une réponse euh, claire à ma, à ma question. Andra tutto bene, Andra tutto bene. Donc, euh, très bien. Merci beaucoup Stéphane. Bah, merci à toi. Reste euh, fidèle au poste et euh, à une prochaine fois en, en séminaire ou... Oui, ou en membre VIP. C'est la prochaine étape. Si tu veux, si tu veux. Est-ce que tu as un petit message à passer aux auditeurs qui seraient par hasard restés jusque-là Alors, euh, écoutez, euh, moi j'ai euh, eu un, un parcours un peu, euh, un peu long en ce qui concerne les relations femmes, etc. Enfin, mais j'ai eu finalement assez tôt, eu la chance d'avoir le discernement de, de, de rester fidèle à la paroisse stéphanienne, on va dire. Depuis 2008, parce que moi, j'ai connu, si tu veux, à l'époque, les, euh, les euh, French Touch, les PUA, les Kamal, les conneries comme ça, qui n'ont pas survécu, finalement. Ah, ils, ils ont, ont tous disparu. Parce que finalement, c'était de la merde. Ben oui. Et parce que c'était de la merde. Et et quelqu'un qui n'a pas le discernement nécessaire va, va venir chez toi, devant la, la difficulté apparente, bah, il ira voir ailleurs, parce qu'il n'y aura pas les questions tout cuites dans le bec, avec des méthodes. Voici les cinq... Euh, Voici les 5 méthodes qui vous permettront de séduire toutes les femmes qui vous plaisent. J'étais le premier à dire que c'était de la merde. Rappelle-toi, j'étais le premier Oui, oui, oui je sais. Hein. J'étais le premier à bannir les acronymes anglais. Euh, oui. sa Sargé, PUA, Nume -closé, etc. J'étais le premier à dire calmez-vous avec ça, vous êtes ridicule et ça ne tiendra pas l'épreuve du temps. Mm -hmm. J'ai été le premier à dire calmez-vous avec les méthodes itératives étape par étape. Euh, J'ai été le premier à faire des conférences, euh, on va dire, qui creusaient le sujet de façon à la fois plus, plus horizontale et plus. Et plus, et plus euh, enfin, euh, comment dire à, à mettre en perspective les contenus rencontres et séductions avec euh, de l'histoire, de la sociologie, de la littérature. J'ai été le premier à faire lire des bouquins. Rappelle-toi que j'étais mmh. le seul qui parlait de Monterland, de Moravia, de Nietzsche à l'époque. Maintenant, il y a des, des néo là qui font des conférences, paraît-il. Qui en parlait il y a 15 ans Qui, qui citait euh, le, le, le, le crépuscule des idoles il y a 15 ans Qui parlait des jeunes filles il y a 15 ans Qui a fait lire l'ennui et le mépris à des, cent, à des milliers de personnes C'était moi. J'ai les deux dans ma bibliothèque grâce à toi, d'ailleurs. C'était moi. Ouais. J'ai été le premier à dire qu'une vie intéressante, c'était une superposition de couches, et que chacune et que ces couches, c'était la littérature, c'était euh, la politique, c'était la sociologie, c'était euh, l'histoire, c'était la poésie, c'était l'art, c'était euh, tout ce qu'on voulait, et qu'à la limite, euh, le, le, le, une fois qu'on a une base suffisante, l'histoire le, le, des phrases d'accroche, c'est anecdotique. C'est anecdotique. La phrase d'accroche, c'est faites un truc intéressant et faites rentrer l'autre dedans. Et, et mais pour ça, mais pour le comprendre, et c'est là, et c'est le parcours de tous les gens intelligents. Je lisais, je lisais à, là, au décès de Pierre Bénichou, là. Euh, avril 2020 aura vraiment été, été fatal malheureusement à beaucoup de, beaucoup de personnes qui étaient chères à mon cœur euh, et, et je lisais à son décès qu'il avait été prof à Sciences Po, ce que j'ignorais et qu'en fait il avait été viré de Sciences Po parce que euh, dans ses cours de journalisme il, les élèves lui demandaient des astuces techniques et pratiques et il leur répondait par des cours de culture générale en disant euh, en gros vous êtes des incultes et tant que vous n'avez pas l'épaisseur culturelle suffisante, les trucs et astuces n'ont aucun intérêt. Et, ses cours, et il a été mis à pied de ces cours qui se sont euh, en catimini interrompus. Enfin, en catimini, parce que ce n'était pas non plus une personnalité de premier plan. Donc quand on n'est pas de premier plan, les choses commencent et s'arrêtent un peu en, en catimini. Mais euh, il a été démis, tu vois. On, ses cours n'ont pas été renouvelés. Mmh. D'accord. Et, et j'ai été le premier à faire tout ça. Et je disais à l'époque que euh, ça ne tiendrait pas sur la longueur, euh, l'espèce de mode des PUA, là. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu Qu'est-ce que j'ai pas pris dans la poire Et maintenant, t'es te que... euh... témoin, et t'es témoin que j'ai jamais changé de ligne. Non. T'es témoin. Ouais, non, euh, je tu euh, t'as pas changé de position je suis la même personne avec 15 ans de plus, mais je tiens le même... Bon, j'ai un discours plus épais avec l'expérience que j'ai en plus, mais il n'y a pas eu trois phases où je disais une chose et son contraire. Non. Et, et 15 ans plus ça, tard, qu'est-ce qu que j'entends de mes détracteurs maintenant Que je serai un coach en séduction. C'est-à-dire je suis exactement tout ce que j'ai critiqué il y a 15 ans. Donc tu comprends que parfois on puisse être un peu agacé aussi. Oui, oui, j'imagine bien. Non, euh, voilà. Bon, donc, du coup, je sais plus ce que tu voulais dire. Je euh, donc, je disais aux, aux gens que tout ce qui est de valeur, finalement, tout ce qui est de valeur mérite un effort. Il n'y a rien, oui. y a, dans ce monde, il n'y a, a rien de valeur qui mérite à, de consentir à un petit effort et que, en apparence, le contenu que tu peux te proposer n'a pas l'air si accessible que ça, mais que l'effort, euh, le jeu on peut en peut la en et qu'il ne faut pas aller sur du putaclic avec euh, euh, je vais vous enseigner les cinq méthodes, euh, etc. etc. Voilà. Tu sais, le sensationnel aujourd'hui dans le YouTube Game. Le spectaculaire, comme dirait Barico. Voilà, le, le spectaculaire. Donc euh, voilà. Donc accrochez-vous, euh, le jeu en vaut la chandelle. Eh bien, on va conclure là-dessus. Un pouce pour remercier le chaton d'avoir accepté d'être enregistré. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mon dernier, ma dernière étude de cas était très intéressante. Et la jeune fille, la petite chatte, n'a pas daigné être enregistrée, donc elle vous emmerde, donc voilà, vous pouvez la remercier donc remercier d'autant plus michael d'avoir lui accepté et euh, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui auraient euh, le discernement suffisant puis si vous l'avez pas, hein, comme dirait Diodo, euh, bon <rire> Bah va aller parler à mon directeur de la publication, allez ciao